du virus contaminateur et de la passion du rédempteur, nous rappelle le drame dont l'homme est le sujet central. Le virus s'intéresse à l'homme pour le coloniser, pour s'en nourrir, pour le transformer en une usine de réplication aussi efficace qu'une usine chinoise de t-shirts ou de téléphone, jusqu'à l'épuisement du sujet porteur. Le virus n'a pas d'état d'âme. Il investit, il tire profit jusqu'à la ruine de son hôte et il déménage. « Il y aura toujours bien un autre homme à portée de poignée de main pour recommencer l'opération. » Le Christ, au contraire, ne s'intéresse pas à l'homme. Il ne vient pas vers l'homme pour son intérêt à lui, mais pour le seul bien de l'homme. Le Christ ne colonise pas en asservissant, il libère l'homme en se chargeant de son fardeau. Il ne se nourrit pas de l'homme, mais vient le nourrir de sa chair et de son sang. Il ne transforme pas l'homme en une usine rentable de réplication, mais en un exemple de sanctification. Il n'épuise pas, il rend la vie. Il ne se répand pas comme un parasite, mais comme la vérité. L'homme est donc à un carrefour. Soit imiter le virus, soit imiter le Christ, soit s'inspirer du virus, soit être inspiré par le Christ. Nos sociétés font des choix chaque jour, nous faisons des choix chaque jour du type de vie que nous entendons mener. En comparant ce matin les évangiles des derniers jours du Christ et les titres de la presse quotidienne, le choix ne m'est jamais apparu aussi tranchant. Pour rester dans cette ligne, nous avons choisi aujourd'hui de nous tourner vers un grand oracle, un oracle du prophète Zacharie. Frère Renaud, au chapitre 9e Tressaille d'une grande joie, fille de Sion, Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, lui, le sauveur. Il est humble, monté sur un âne, Sur un anon, petit d'une ânesse. Je détruirai le quadrige d'Éphraïm Et le char de Jérusalem, Et l'arc de guerre sera détruit. » et il dira la paix aux nations, et sa puissance s'étendra d'une mer à une mer, et des fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, j'ai retiré tes captifs de la fosse et du lac où il n'y a pas d'eau. Revenez au lieu fort, captif d'espérance, t'annonçant aujourd'hui encore, je te rendrai au double, car j'ai bandé Judas pour moi, comme un arc, j'ai empli Ephraïm. J'exciterai tes fils, au sillon contre tes fils, ô Grèce, et je ferai de toi comme l'épée d'un brave. Le Seigneur Dieu apparaîtra au-dessus d'eux, son trait partira comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera de la trompette et s'avancera dans les ouragans du midi. Le Seigneur des armées les protégera, ils dévoreront, ils fouleront aux pieds les pierres de fronde. En buvant, ils seront enivrés comme par du vin, et ils seront remplis comme la coupe, comme les cornes de l'autel. Le Seigneur, leur Dieu, les sauvera en ce jour, comme le troupeau de son peuple, car des pierres saintes sont élevées sur sa terre. Grand prophète de, de l'annonce du Messie, ce Zacharie, et on le voit ici, qui qui nous décrit, alors on était hier chez Sophonie avec le, ce roi Messie qui, qui rentrait dans Jérusalem, on est ici à nouveau avec ce roi Messie qui rentre, mais dans une autre ambiance, une ambiance plus guerrière, frère Renaud. Alors, nos auditeurs auront certainement reconnu le grand oracle qui est cité par les évangélistes à l'occasion de l'entrée du Christ dans Jérusalem pour, la, pour les rameaux. Dimanche, euh, qui, euh, qui ouvre la semaine sainte. Euh, le, ce, cet oracle, en effet, a une, des connotations très guerrières. On a entendu les arcs, euh, les pierres de fronde, les trompettes qui sonnent. Bref, une symphonie euh, en trois dimensions, enfin vraiment en technicolore, euh, extrêmement, euh, extrêmement forte et, et, et puissante. Alors... Euh, il euh, y, y a un certain nombre de choses à relever dans cette, cet oracle qui alimente vraiment de l'intérieur notre espérance puisque c'est notre but. Alors, tout d'abord, euh, le fait que euh, les, euh, le, le, le, les promesses euh, sont exactement réalisées dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que là nous avons un texte qui date d'un prophète plusieurs siècles avant le Christ, et pourtant cet oracle s'accomplit presque à la lettre. Euh, alors ça c'est une logique dont les évangélistes se sont fait une spécialité, mais qu'ils n'ont pas inventée. Au fond c'est le Christ lui-même qui a inauguré cette pratique, euh, que l'on pense par exemple euh, au jour où il invoque le psaume 109, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Et le Christ dit, euh, « Si David appelle le Christ son Seigneur, comment peut-il être son fils ?» Et euh, donc, de fait, c'est une façon de dire que euh, le Christ précède euh, David, qu'il existait avant David, puisque c'est normal, il existe de toute éternité. Et euh, donc, cette pratique, là en l'occurrence, nous sommes certains que c'est un, un, un psaume... Euh, un passage qui a été cité par le Christ, puisque euh, il, euh, ce texte est totalement inconnu de tous les écrits intertestamentaires. Donc euh, c'est Jésus qui l'a sorti de son chapeau, en quelque sorte, euh, des grimoires dans lesquels il dormait, de façon à tirer de cette prophétie discrète et qui était passée inaperçue dans la tradition, eh bien, un témoignage immédiat en faveur de sa propre préexistence. Donc, l'accomplissement des prophéties, ça, va, ça vient bien du Seigneur lui-même. Il y a à cela plusieurs raisons. C'est que, en laissant les Écritures témoigner pour lui, Jésus peut ainsi invoquer un double témoignage en sa faveur, puisqu'il y a d'une part la force et la puissance de conviction de ses paroles à lui, mais elles sont aussi corroborées, soutenues par les prophéties qui le précèdent. Ainsi, il n'est pas seul à témoigner pour lui, ils sont deux, l'Esprit qui a animé les prophètes et lui-même, euh, qui est euh, dont, dont la, la parole. Et, et si la parole de Jésus a eu autant d'impact, c'est précisément parce que les gens y discernaient aussi euh, euh, une reprise avec autorité deux prophéties anciennes. Donc la première raison qui fait que euh, c'est tout à fait important, c'est parce que comme ça, il a ainsi deux témoins au lieu d'avoir un seul. D'autre part, en invoquant en sa faveur les prophéties, euh, Jésus laisse une certaine latitude à l'intelligence, puisque ceux qui reçoivent euh, ces oracles euh, doivent expliquer les phénomènes et les événements de la vie de Jésus en, par d'autres épisodes. Et donc, il faut constamment faire un jeu de comparaison, faire interagir les prophéties avec la réalité euh, qu'elles ont prophétisé Et donc, dans ce jeu constant, eh bien, il y a tout un exercice de l'esprit, de l'intelligence, de la manière même dont nous accédons à la vérité euh, qui, euh, qui se joue. Dans, et, or, le Christ a voulu justement que euh, que, ce, que, bah, que la vérité qu'il est venu nous prêcher euh, s'inscrive profondément en nous par ce travail de, la, de, de comparaison, de lecture, d'approfondissement, de répétition, euh, et, euh, et qui, fait, qui justifie donc, euh, je crois, de façon au moins, il y a au moins ces deux raisons-là, qui fait que Jésus devait se faire connaître à partir d'oracles qui le précédaient. Il est, on voit bien, effectivement, c'est... Il y a cette, euh, cette, ce jeu, ce, ce, cette comparaison va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est d'un côté, euh, les prophètes ne nous donnent pas une recette de cuisine en nous disant euh, comme si c'était des, des journalistes qui assistaient à l'événement à l'avance, mais ils nous en parlent d'une manière mystérieuse, plus ou moins voilée, qui doit susciter la réflexion. Est-ce que c'est bien ça De quoi parle-t-on Pourquoi est-ce que ce serait ça et, euh, et donc, euh, ce qui conduit, lorsqu'on voit l'événement, à se dire « mais est-ce que c'est bien ça ?» Mais inversement, c'est aussi, quand on a assisté à, à ce que le Christ a fait, qu'on se dit « mais est-ce que, par hasard, ça n'était pas ça dont le prophète parlait ?» voilà. Donc, en fait, il y a ce jeu de... c'est une complémentarité, en fait. Voilà. C'est comme si on avait deux manières de parler de la même réalité une manière sous forme d'annonce, une manière sous forme d'événements qui se produisent sous nos yeux, et, et avec ces deux voix, hein, comme une stéréo, on essaye de recomposer le, le cœur de, de notre foi. Exactement. Alors, ce qui est génial là-dedans, c'est que les prophéties sont en effet voilées, euh, et euh, les, leur accomplissement est clair, puisque justement les, les, les évangélistes explicitent. Mais du coup, pour accéder à la vérité dans toute sa profondeur, il faut passer à la fois par le clair, mais aussi par le voilé. Parce que si on n'avait que le clair, bah, de toute manière, on, on serait paresseux. On, on resterait paresseux, on, on se contenterait de la surface, qui est immédiatement compréhensible. C'est ça. Les euh, prophètes nous obligent à aller vers les réalités invisibles voilà. à cause de ce qu'ils manifestent, de, de, justement, de cacher dans l'apparence. Exactement. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment comme ça qu'on accède à la, à la vérité tout entière, comme le promet Jésus, hein, qui est, euh, pour lequel il, il suscite aussi, d'ailleurs, le témoignage intérieur de l'Esprit-Saint. Mais à la vérité tout entière, on accède par le clair et par l'obscur. De la même manière que dans un grand tableau, les grands tableaux du XVIIe siècle que nous aimons tant, eh bien, on rehausse les zones de lumière par des zones d'ombre. Et, et donc, euh, ça, c'est. Ou dans les grandes œuvres de musique, euh, il faut des basses continues que l'on n'entend pas vraiment, mais qui donnent la profondeur euh, à la mélodie, sans laquelle, euh, justement, la, la le mélodie chant serait. Plate. Plate, ouais, plate, plate et aigrelette. Oui. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, c'est exactement comme ça. C'est grâce à ce jeu que. Enfin, qui a d'ailleurs des précédents dans, le, dans la tradition euh, biblique, bien sûr, mais que le Christ lui-même hein, a systématisé. Euh, le, grâce à ce jeu, eh bien, nous accédons à la réalité en trois dimensions, en quelque sorte. Et, et, et même plus, puisque justement, ça inclut aussi la dimension proprement spirituelle, celle qui ne se voit pas tout de suite. De, du reste, c'est l'opposé radical de ce qu'on appelle aujourd'hui... Euh, le fact-checking, <rire> dans lequel non mais c'est vrai, dans lequel il ne s'agit que de vérifier l'exactitude de chiffres ou l'exactitude de oui, matériel, quantitative. Hein, D'ailleurs, dans, dans laquelle finalement, il ne s'agit jamais d'entrer dans la profondeur des événements ni dans leur signification. Il s'agit simplement de vérifier si on a bien coché la bonne case voilà. ou, la, ou si on a bien répété ce que tout le monde dit. Donc est, on, on, on est vraiment euh, dans, dans quelque chose d'essentiel. De, pour l'entrée dans la vérité. Alors, pour, Alors pour, a, si on revient, il, oui, à ce... Donc, il y a aussi une... Pour, pour préciser aussi l'enjeu de, de, de l'espérance et euh, morale, celui qui nous concerne, euh, j'aurais voulu vous lire un petit texte de Bossuet. C'est donc dans les méditations sur l'Évangile. « Jésus savait donc ce qu'il voulait, qui était l'accomplissement des prophéties. Mais une vertu cachée exécutait tout le reste. » Il se trouva précisément un vaisseau où il y avait du vinaigre. Il se trouva une éponge dans laquelle on lui pouvait présenter à la croix le vinaigre. On l'attacha au bout d'une lance et on l'a lui mit dans la bouche. La haine implacable de ses ennemis que le démon animait, mais que Dieu gouvernait secrètement, fit tout le préparatif nécessaire à l'accomplissement de la prophétie. Ainsi, dans cette occasion, l'annes et l'annonce se trouvèrent à point nommé près du lieu où devait se faire la célèbre entrée. Le Maître les laisse aller, on met Jésus dessus sans savoir ce qu'on fait, une soudaine joie saisit les peuples, les cris s'en suivent, Dieu agit secrètement, non pas sur deux ou sur quatre, ce qu'on pourrait attribuer à quelques concerts, mais sur toute la multitude et jusque sur les enfants. Parce qu'il était encore ainsi prédit. Si les plus petites choses s'accomplissent, si tout jusqu'à l'annon et la et jusqu'au vinaigre, que crains-tu, chrétien « Peux-tu douter des magnifiques promesses qui t'ont été faites Jésus a tout vu, tout prévu, pensé à tout, tout préparé, marche en confiance et ne crains rien. <rire> » Alors ça c'est très important, effectivement. On, on, la, le constat de la réalisation de ces prophéties, le constat que tout concourt dans l'œuvre la, la, de Dieu, c'est ce qui nous donne une assurance que... Ce que nous voyons n'est pas le fruit du hasard des, et, et, et d'événements incohérents, mais une, une, une, est, est, l'accomplissement d'un dessin participe à un dessin auquel rien n'échappe. Et donc ça, c'est très important pour acquérir une assurance. Hein Alors évidemment, ce qui est, là on retrouve un très grand thème de Bossuet, c'est-à-dire la providence de Dieu qui est à l'œuvre euh, dans les grandes choses et dans les petites Bien sûr. Et donc, euh, Dieu a mis sa providence. Alors, évidemment qu'il y a une providence dans le gouvernement des peuples, dans, même dans, le, dans des choses assez ordinaires. Mais là, Bossuet s'intéresse à une providence dans les choses sacrées, véritablement. Et, et là, il considère que l'accomplissement des prophéties est une des manifestations les plus parfaites de la providence de Dieu, mmh. euh, qui a été euh, donc prophétisée et euh, réalisée euh, de façon à, à montrer, à garantir la certitude de notre espérance. Si nous revenons maintenant donc, euh, à, notre, Texte. Euh, à notre prophétie, voilà. justement pour, pour voir les, alors, les différents aspects de cette réalisation. Justement, voilà, alors justement il y en a tellement. C'est euh, presque une introduction que nous avons faite, mais c est, c est, euh, il y en a tellement. Pensez par exemple, évidemment, bon, l'âne. Le, le, alors, euh, cet âne, le, lui, le sauveur, il faut savoir qu'en hébreu, le sauveur, ça se dit presque Jésus. Hein. Juste, euh, <rire> donc, le texte c'est « Il est juste lui, le sauveur, il est humble, monté sur un âne, et sur un ânon, petit d'une ânesse. Hein. » Et donc là, oui, le sauveur, c'est… Le sauveur, c est, c est, évidemment, c'est Jésus. Euh, Dieu, puisque, sauve, voilà, hein, Dieu sauve. Voilà, en fait, évidemment pour nous, on n'entend pas forcément tout de suite, mais en fait, un, un auditeur hébréophone… Lui, il l'entend presque immédiatement. Si vous et, et même, je pense que les, euh, les, euh, les évangélistes qui connaissaient cet oracle, lorsqu'ils lisaient ce texte, ils voyaient comme Jésus qui sortait du, du texte, d'une certaine manière. Ils il disaient, mais voilà, bon sang, mais c'est bien sûr. <rire> <C 'était... rire> on pourrait et, tout à fait le lire comme, voilà. il est juste lui, Jésus, voilà. humble, monté sur un âne. Exactement. Et là, évidemment... Immédiatement, l'épisode des rameaux euh, vient à l'esprit. Et en fait, les, ce qu'il a, c'est que, les, encore une fois, il faut, bien, il faut soutenir que philologiquement, c'est faisable hein, du point de vue d un, d un, de quelqu'un qui, euh, qui, qui a accès au texte en hébreu. Pour ne pas oublier que ces textes aussi, c'est un peu des textes à déchiffrer. Ce n'est euh, pas toujours écrit de façon très, très claire, donc il faut toujours faire un effort pour comprendre ce qui est lu. Ce n'est pas comme nos livres qui sont parfaitement imprimés et tout ce qu'on veut. Bon, donc, il euh, y, y a quelque chose qui est crypté, qui est inclus dans le texte, donc, qui annonce Jésus. Donc, évidemment, monter sur un âne. Euh, euh, voilà. Alors, euh, Bossuet commande sur cet âne, d'ailleurs, euh, il dit que l'âne, c'est assez drôle, représente les païens parce qu'ils sont indoptables et indociles, et que nul autre avant Jésus n'avait subjugué. <rire> et donc, du coup, euh, le « venez, âme indisciplinée, venez vous soumettre à Jésus. Abaissez-vous, laissez-vous conduire au lien qu'il vous met au col. Voilà. Donc ça, c'est la joue, le grand, le jou voilà. de la loi. Prenez le jou mon joue, portez voilà, sur vous mon joue. Prenez sur vous mon joue, car, car mon joue est, est léger. Ah, est léger. Et mon fardeau, euh, mon joue est doux et mon fardeau léger, comme dit le Seigneur. Et c'est vrai que c'est tout à fait logique. Alors, il y a aussi d'autres choses. Euh, une formule, alors euh, sur laquelle on pourra revenir, peut-être assez impressionnante. « Revenez au lieu fort, captifs d'espérance. » Les captifs d'espérance, peut-être qu'on y reviendra. Euh, et puis, alors vraiment une extraordinaire, « Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, j'ai retiré tes captifs de la fosse et du lac où il n'y a pas d'eau. » Alors là, vous avez Bossuet. En fait, il nous fait une espèce de paraphrase de ce texte qui est magnifique. « Je mettrai en fuite les chariots d'Éphraïm attelés à quatre chevaux, et les fiers coursiers de Jérusalem. Le, euh, pardon, euh, tous les arcs tendus pour le combat seront rompus et il annoncera la paix aux nations. Il annoncera euh, sa puissance étendra d'une mer à l'autre depuis les fleuves sur lesquels il prêchera où il donnera le nouveau baptême jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous, sauveur victorieux, vous avez avec le sang de votre alliance tiré vos prisonniers du lac où il n'y a point d'eau. » Alors là, c'est assez impressionnant parce que c'est une formule extrêmement rare, l'allusion au sang de l'Alliance. On la guère que dans le livre de l'Exode, euh, lorsque Moïse conclut l'Alliance sur le Mont Sinaï. On la retrouve, euh, bien entendu, dans les récits d'institution de l'Eucharistie, le sang de l'Alliance. Et ici, euh, la fosse et le lac où il n'y a point d'eau, euh, alors il y a manifestement une référence euh, à une géographie des enfers. Puisque les anciens, on le voit ça aussi bien dans le monde biblique qu'ailleurs, euh, se figurent les enfers comme un, comme un endroit très chaud et très sec, euh, où les âmes assoiffées arrivent euh, et donc elles demandent de l'eau. Donc en fait, euh, la, la vie des gens qui attendent la rédemption dans les enfers c'est la vie des assoiffés qui attendent celui qui va leur fournir l'eau fraîche. Donc évidemment, cet oracle peut être tout à fait lu dans cette perspective, comme étant une descente en fait du Messie aux enfers pour tirer les âmes de ce lieu sec et chaud. Et comment est-ce qu'il les en tire par la vertu du sang de son alliance? Cette alliance qui réconcilie la terre et le ciel, puisque c'est ça le but de toute alliance. Et donc ainsi, c'est en vertu du sang de cette alliance qu'il peut tirer des enfers ceux qui y sont, parce qu'au fond, les enfers ne sont plus un lieu étranger à Dieu, mais c'est un lieu qu'il est venu conquérir. Alors si maintenant on reprend ce, cet oracle dans son ensemble, on voit qu'il y a quand même une certaine progression. On, on, on commence avec ce, ce Jésus, ce Sauveur qui entre dans Jérusalem avec son âne, mais ensuite on voit Dieu qui se met à agir, qui se met à, à d'abord à, à, à ramener des exilés, à les retirer y compris de la fosse, donc des enfers, et puis ensuite euh, il se sert de Juda, d'Éphraïm pour étendre euh, ce retour au-delà de, de Jérusalem, à, aux nations, à et, et, et ça s'achève avec le, le Seigneur des armées qui, qui protège tous ceux qui sont enivrés euh, de, de de son vin, de, de, oui, de, oui. de son vin de noces de son oui. vin. De... Donc il y, y a vraiment cette idée d'un combat qui est mené euh, et qui s'étend et qui et qui en, englobe le, les nations. Alors c'est très c'est tout à fait remarquable les images guerrières de cet oracle. Euh, puisque, en même temps, on nous dit que l'arc de guerre sera détruit. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fruit de sa victoire, c'est la paix. Alors, il y a justement peut-être une chose sur laquelle on peut insister, c'est que le, euh, cette formule-là, très étrange, euh, les vaincus par l'espérance, les, les captifs d'espérance, euh, c'est-à-dire que, en fait, le, le, le, le fruit de, sa, de la victoire c'est euh, ben d'être devenu sujet de l'espérance, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que ces, ces gens qui étaient aux enfers, donc euh, les plus éloignés de Dieu, euh, ben en fait, euh, et par la vertu guerrière du Messie qui les a euh, repris, qui les a récupérés, eh bien, euh, il leur a rendu l'espérance. Et donc, euh, c'est vrai qu'ici, l'espérance est vraiment présentée comme un combat. Euh, C'est-à-dire comme le, le, le, le, le, quelque chose qui, que l'on obtient au terme d'un combat qui oppose le bien et le mal, euh, et que le triomphe du bien est aussi celui de l'espérance. Euh, alors, euh, d'où le fait de cette, cette extension, je pense, universelle hein, que, que vise cet oracle. On voit bien que ça commence par Jérusalem, ça va jusqu'aux enfers. On annonce... Euh, il y a quelques notes géographiques qui, qui précisent cette extension universelle de la victoire. Eh bien, euh, voilà, c'est comme si en fait euh, Dieu étendait ses rameaux, euh, ses rameaux de l'espérance partout et jusqu'à ceux qui en sont les plus euh, les plus éloignés. D'où effectivement cette lecture euh, de, de Zacharie qui, qui prend une, une dimension encore plus. Euh, encore plus actuel quand on la, on la replace dans ce que le Christ euh, oui. vit euh, au cours de sa Passion. Oui. Frère Éric, oui. peut-être des éléments complémentaires Quelques éléments complémentaires. Cinq, cinq petits enseignements sur ce chapitre de, de Zacharie dans l'enseignement d'Augustin. Cinq, cinq points... Augustin n'a pas une vue d'ensemble du chapitre Il retient deux versets essentiellement Le verset 9 pour l'âne et l'anesse, Ainsi que le verset 12 dans la cité de Dieu Et sur ces deux versets Il, il propose cinq, cinq lumières que, donc, que je vous propose D'abord dans, le, dans les homélies sur saint Jean, la cinquantième homélie. Jésus trouva donc un anon et s'assit dessus. Ainsi qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une anesse. Au milieu de ce peuple était donc la fille de Sion. Et Sion, c'est Jérusalem. Dans ce peuple, dis-je, dans ce peuple réprouvé et aveugle, était la fille de Sion, à qui le prophète avait dit, « Ne crains point, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une anesse. Cette fille de Sion, à qui Dieu faisait dire ces paroles, était du nombre de ses brebis qui écoutaient la voix du pasteur. Elle se trouvait dans cette multitude qui louait avec tant d'énergie le Seigneur pendant sa marche et l'accompagnait en si grande foule. Le prophète lui dit « Ne crains pas », c'est-à-dire reconnais celui dont tu chantes les louanges, et ne te laisse pas intimider par ses souffrances, car ce sang qui est répandu est celui qui doit effacer ton péché et te rendre la vie. Ce petit Danès, sur lequel personne ne s'était encore assis, ainsi que nous le lisons dans les autres évangélistes, représente les peuples des nations, qui n'avaient point reçu la foi du Seigneur. L'anès, car l'un et l'autre, d'après saint Matthieu, furent amenés au Seigneur, l'anès, elle, figurait la partie ou la portion du peuple juif qui vint à Jésus sans éprouver de sentiments hostiles, et qui reconnut la crèche du Sauveur. » Alors, quatre, quatre enseignements à partir de cette, de cette homélie, soit prononcée, soit écrite, selon le genre des homélies sur Saint-Jean. D'abord, Augustin, c'est un détail, je commencerai par ce détail, souligne la présence des deux. Dans ce cortège qui accompagne le roi, le Christ, dans Jérusalem, eh bien, le Christ est sur l'Anais, mais le petit de l'Anais est aussi là, où il est peut-être sur le petit de l'Anais et euh, la est, non, il est sur et le petit est avec, euh, est avec sa mère. Les deux avancent. Et, et d'ailleurs, si on se reporte aux, aux images. Chez Fra Angelico, par exemple, au XVe siècle, ou c'est Giotto, on voit toujours, et c'est très beau, dans l'ombre, le petit, sous l'anaise. Et on voit l'anaise, la grande ânesse la belle anesse et à côté, toujours, euh, le petit, le petit anon. Et d'ailleurs, pour les peintres, parfois, ils le, ils, ils, le, ils le représentent de façon très discrète, mais pas si discrète, et on, et on le voit. C'est intéressant de voir quand même que... le ce thème qu'on retrouve chez Bossuet, là, tout à l'heure, on avait entendu la même chose. Euh, finalement, le, le chrétien qui voit le Christ euh, entrer dans Jérusalem euh, sur l'ânesse et, et son anon, en fait, rêve d'être à la place de cette ânesse. Oui. Ouais, son, son rêve, c'est de pouvoir être guidé comme ça oui. par le Christ euh, à, en, et entrer dans la ville oui. sainte. Oui. Euh, euh, en portant le Christ. Finalement, c'est vrai. Qu'est-ce qu qu'il y a de plus glorieux que oui. de porter oui, le absolument. Christ ben, Ça vaudra un des plus beaux poèmes du XIXe siècle de Francis Jam, « Prière pour entrer au paradis avec les ânes oui, oui, ». C'est oui. un très, très, très beau texte, la charnière du XIXe au XXe. En fait, cette âne, et dans la tradition juive, on dit que c'est celui qui a transporté Moïse, le libérateur en Égypte, euh, que c'est celui que a sanglé Abraham lorsqu'il part offrir Isaac en sacrifice, et c'est celui qui portera le sauveur euh, aux descendants des fils d'Israël. Donc c'est le, le même. Excuse-nous, oui. Voilà, oui. donc ça c'était le tout premier, tout premier petit, le petit, le petit point de, de détail, le petit, le petit enseignement. Je passe au deuxième enseignement. Le Christ est porté sur l'Anais, c'est elle qui est la plus visible chez Giotto ou chez Fra Angelico. Et c'est valable aussi pour l'explication d'Augustin, parce que dans ce texte, au fond, l'espérance est surtout ici à l'adresse des Juifs. Et pour Augustin, ce texte de, de Zacharie, qui s'adresse à la fille de Sion, vous l'avez entendu dans la lecture, Augustin répète « Je dis que c'est ce peuple-là, c'est ce peuple, ce peuple qui, donc qui, qui a entendu les prophètes, dont une partie va reconnaître et va être la monture sur laquelle le Christ entre dans Jérusalem. Donc c'est une partie de ce peuple juif historique qui euh, voilà, véhicule le Christ. Et bien sûr, euh, Augustin fera la, le lien dans beaucoup d'homélies avec Étienne, qui euh, sera un des bénéficiaires de ce sang que le Christ répand. Troisième petit enseignement, Augustin interprète le « ne crains pas » selon une de ses habitudes. C'est-à-dire que pour, pour Augustin, l'aveuglement des contemporains du Christ vient de son humilité, de son, de, de son incarnation, et surtout de ses souffrances. Et là, il interprète le texte de, de Zacharie « ne crains pas, fille de Sion », c'est-à-dire « ne sois pas effrayé, ne te laisse pas émouvoir » par euh, la vue de la passion qui approche. Et vous l'avez entendu, et c'est là où on rejoint euh, Bossuet, c'est le, le quatrième petit enseignement sur ce, sur ce verset, « Les deux montures, les deux peuples ». On a euh, vraiment cette ânesse, euh, le peuple de l'ancienne Alliance, mais à ses côtés, encore plus petit, puisque dans le texte qui suit de, de Saint Jean, il y a quelques païens qui vont poser des questions à Philippe aussi. Donc ces païens qui sont là aussi, à la fête, même historique, eh c'est le petit anon qui, qui, est sous, qui est dans les pattes de sa mère. Donc, au fond, le peuple élu est dans les pattes. Enfin, voilà, Cinquième enseignement sur ce chapitre, on le trouve dans la cité de Dieu, donc dans tout à fait un autre, un autre genre. Là, Augustin remonte toute l'histoire des deux cités, et il suit à travers l'Ancien Testament toutes les prophéties sur le Christ et sur l'Église, et il en arrive à, à Zacharie, bien sûr. Alors, il, il mentionne évidemment la, les rameaux, mais aussi un autre détail, et c'est ce détail que je vais vous lire. Un peu après, parlant à Jésus-Christ en personne, de la rémission des péchés qui devait se faire par son sang, le prophète s'adresse ainsi. « Et toi aussi, dit-il, tu as tiré tes captifs de la citerne sans eau par le sang de ton testament. » En latin, oui, la version latine, c'est « in sanguine testamenti tui »« par le sang de, voilà, de ton testament » au sens propre du, du terme. Voilà l'explication d'Augustin, et c'est le la cinquième, euh, cinquième enseignement sur ce, sur ce chapitre. On peut expliquer de plusieurs manières cette citerne sans eau, mais pour moi, je pense qu'on doit entendre par cette citerne la misère humaine. Augustin n'est pas encore dans cette tradition où, de, de la descente aux, aux enfers dans ce, dans ce, dans ce verset-là il la confesse en d'autres lieux mais pas, pas, pas explicitement ici pour lui cette citerne sans eau c'est la misère humaine qui est comme une citerne sèche et stérile où les eaux de la justice ne coulent pas et qui est pleine de la boue du péché c'est de cette citerne que le psalmiste dit « Il m'a tiré de la citerne de la misère et d'un abîme de boue. » C'est le deuxième verset du psaume 39. « Et me des lacous. » On retrouve ce terme, le même terme « lacous » avec cette fois-ci en déterminant « misérié. » Le lac de ma misère, de la misère. Alors ici, évidemment, Augustin retrouve cette grande tradition du bourbier, dans lequel l'âme humaine est étant emprisonné, mais ce bourbier n'est pas le corps, ce bourbier c'est le péché, c'est sa nature d'âme pécheresse, et c'est de cette nature-là que le Christ vient la, la retirer en entrant dans Jérusalem. Donc on, on voit la, la, la, comment dire, la, la, la, le léger sens différent qui, qui, qui résulte essentiellement de ce que le, le mot n'a pas exactement la même signification. Pour, pour Augustin, c'est vraiment l'image de la citerne qu'il oui. qu reprend. Mais, mais le fond reste le même. Et, et, et même, je dirais, euh, là où l'image du lac euh, utilisée par le prophète se prêtait plus ou se prête plus à, à, à s'appliquer à la descente aux enfers, en fait, là, ça conduit à l'étendre, en réalité, euh, euh, le Christ euh, dans sa passion, ce, ce, ce roi qui rentre dans Jérusalem, qui va mener combat, euh, va tirer tous les hommes qui ont foi en lui de leur misère, de leur misère, de par la misère le du sang péché. de son testament, par, par le, le sang, son sang voilà le sang qui sera versé à la croix est le seul remède qui permet à l'âme et eh bien d'être à nouveau animée par ces flots de la justice. Il y a cette belle image de la justice comme un fleuve comme une irrigation de l'âme. Euh, l'âme était irriguée naturellement avant le péché. Après le péché, l'eau ne peut lui venir que par l'extérieur, soit par les pluies, soit par... Euh, <rire> voilà. Et les pluies sont les prophètes, jusqu'au moment où le Seigneur lui-même viendra pour que cette justice, à nouveau, euh, imbibe l'âme, pour la rendre vivante. Ça, ça me fait penser à cette, euh, à, à cette finale de l'oracle, où, où finalement Zacharie reprend euh, l'ensemble, euh, co co comment dire, une petite, euh, une, une, une petite synthèse conclusive, quand il dit, le Seigneur les sauvera en ce jour, c'est bien, on en parle bien jour. de ce jour du salut, hein, euh, on est bien dans une, une application concrète, historique, le sauvera en ce jour, comme le troupeau de son peuple, car des pierres saintes sont élevées sur la terre. Mmh. Hein, des pierres saintes sont élevées sur la terre, il y a vraiment cette... Euh, chez Zacharie, cette, oui. cette édification d'une oui. du, du, cité sainte oui, oui, oui. à partir de pierres qui ont été oui. renouvelées, oui. rassemblées, oui. rapportées oui. de partout oui. hein, par, le, oui. par le Christ. Oui. Si nous nous tournons maintenant vers, vers saint Thomas d'Aquin, il a commenté quelques versets de, de, de ce texte, mais euh, il y a surtout euh, la, la, cette phrase... Euh, « euh, Voici que ton roi vient à toi », qui a suscité chez lui un, le thème d'un de ses sermons prêchés selon toute probabilité, euh, en, en novembre 1271 à Paris. Et euh, il, il fournit, en fait à partir de, ce, de cette simple phrase « Voici que ton roi vient à toi euh, », toute une, une lecture de la venue du Christ dans le monde. Voici tout d'abord, donc, euh, on va regarder chacun de ces termes. Tout d'abord le « il vient », ce roi qui vient, venir. Voici ce que Thomas dit. « Nombreuses sont les merveilles des œuvres divines. Comme le psalmiste le chante, merveilleuses sont tes œuvres. Mais aucune des œuvres de Dieu n'est aussi admirable que la venue du Christ dans la chair. Si, dans ses autres œuvres, Dieu a imprimé sa ressemblance dans la créature, dans l'œuvre de l'incarnation, ce qu'il y a de remarquable, d'unique, c'est que Dieu s'est imprimé lui-même et s'est uni à la nature humaine dans l'unité de sa personne. Ou, si l'on préfère, il s'est uni, la nature humaine, à lui-même. Donc, c'est une manière pour Dieu... Une œuvre de Dieu dans laquelle il n'a jamais été aussi lié à la créature que dans le Christ. D'où cette œuvre extraordinaire. Or, il y a, dit Thomas, quatre venues du Christ. La première par laquelle il vient dans la chair. La deuxième par laquelle il vient dans l'esprit. La troisième par laquelle il vient à la mort des justes, et la quatrième, par laquelle il vient pour le jugement. Je reviens sur ces quatre, enfin ou plutôt je cite la, la, ce texte sur les, les quatre venues, euh, en me concentrant sur les deux premières, mais la première venue, celle donc dans la chair, en assumant notre nature humaine, en appelle une autre, qui est la venue du Christ dans notre esprit. Donc la première venue euh, dans l'incarnation mmh. appelle la venue du Christ dans notre âme euh, par l'acte la, par la, de foi qui accueille la parole de Dieu ou qui accueille la grâce du Christ. « En effet, dit Thomas, mmh. il n'eût été d'aucune utilité pour nous que le Christ vînt dans la chair s'il n'était en même temps venu dans notre esprit pour nous sanctifier. D'où ce qu'écrit saint Jean, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Donc, il, le Christ a fait sa demeure dans le monde par son incarnation, et il fait sa demeure en nous lorsque nous l'accueillons par la grâce. Par cette nouvelle venue qui se produit par la grâce sanctifiante, l'âme est libérée du péché, mais il est vrai, elle n'est pas libérée de toute peine, car si elle a obtenu la grâce, elle n'a pas encore atteint la gloire. Et donc, nous sommes dans ce temps où le Christ est venu dans sa première fois. Dans notre vie chrétienne, il vient. Pour la deuxième fois et à chaque fois que la grâce est renouvelée en nous c'est une nouvelle manière pour le Christ de venir en nous de venir dans le monde de venir en nous mais il est vrai que cette, cette vie de la grâce en nous elle n'a pas encore pleinement atteint son fruit puisque nous restons encore marqués par la peine par la possibilité d'attraper le virus par toutes sortes de maux qui font partie de notre vie et cela c'est pour les deux autres venues celle du jour de la mort et celle de la résurrection au dernier jour euh, dans la gloire. Deuxième donc ça c'était pour le il vient cette venue. Maintenant le voici le voici. Lorsque nous disent je cite à nouveau Thomas lorsque nous disons voici nous entendons généralement attester quelque chose. Alors ici Thomas va distinguer quatre sens de voici. Le premier sens c'est pour attester. Quand on veut certifier quelque chose, on dit voici, regarde, vois, c'est cela qui est la vérité. Ainsi, le Seigneur dit dans la Genèse voici que je fais, que je vais faire alliance avec toi et ta descendance après toi. Et euh, dans le livre de la Genèse, ajoute je mettrai mon arc entre moi et vous, c'est-à-dire en signe de paix. Alors ici, c'est amusant parce qu'il y a un jeu de mots entre l'arc de l'arc-en-ciel, qui, mmh. qui est le signe laissé à, à Noé, et puis l'arc de Zacharie, hein, mmh. dans le, la prophétie de Zacharie, où on voit à nouveau le Christ qui vient mettre et qui, qui, qui utilise Judas et Ephraïm comme son arc mmh. euh, et, et pour instaurer la paix. Hein, « Donc cet arc, dit Thomas, cet arc qui vient entre Dieu et les hommes, signifie le Fils de Dieu » Qui est comme la, qui, alors que Thomas compare à l'arc-en-ciel, le Fils de Dieu est comme la lumière du Verbe dans le nuage de la nature humaine. Exactement comme dans l'arc-en-ciel, on a la lumière qui traverse le nuage de pluie et cela donne donc ses couleurs. Le Christ est venu à nous en signe de paix. Le voici, euh, voici donc, certifie. Mais il va comporter aussi une dimension de temps, à un temps donné. Pour l'incarnation, ce moment, dit Thomas, a été annoncé par les prophètes. On le voit ici pour la passion aussi, annoncée par les prophètes. En revanche, pour la venue du Christ au dernier jour, le voici pour nous reste un temps indéterminé. Le voici qu'il vient, nous vivons dans ce voici, nous vivons de ce voici, mais nous ne savons pas quand ce voici va se réaliser. Et Thomas l'explique en disant, pourquoi n'y a-t-il pas de temps fixé pour cette venue du Christ au dernier jour Peut-être parce que le Seigneur a voulu que nous soyons toujours vigilants. Hein? Donc nous n'avons pas de date pour le voici du dernier, du dernier jour, parce qu'il faut rester vigilant dans l'attente, comme le Christ nous y a exhorté. Le voici comporte encore deux autres dimensions. D'abord, il indique une manifestation, il y a quelque chose à voir. Voici, on montre, on montre quelque chose. Et cette manifestation, de deuxième aspect, s'accompagne d'un réconfort apporté aux hommes. Et on voit effectivement que dans cette prophétie de Zacharie, c'est bien d'un voici que Zacharie nous montre quelque chose qui se produit, il nous demande de regarder, et en l'occurrence ici c'est « regarder le Christ dans sa passion », et ce, ce qui se passe apporte à l'homme un réconfort. Un réconfort qui consiste à la fois dans un soulagement, soulagement du péché, et aussi dans le fruit, un cadeau qui nous est donné. Je lis à nouveau Thomas. « Nous avons obtenu tout cela, c'est-à-dire le réconfort contre l'ennemi et le don de la grâce, lors de la venue du Christ. » « L'homme a été libéré des assauts du démon, et il se réjouit de voir son espérance réalisée. » D'où ce que dit Isaïe, « Dites à ceux qui ont le cœur abattu, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu qui vient pour venger de vos ennemis, c'est lui-même qui viendra et vous sauvera. » Troisième partie de ce texte, donc « Voici ton roi qui vient, le roi » on n'avait en pas encore parlé, et « Ici, Thomas souligne que parler de celui qui vient comme d'un roi, c'est marquer la solennité de l'annonce. Euh, on n'accueille pas ici euh, le, le boulanger qui vient livrer, on accueille le roi. Ton roi qui va agir avec force. Et ce roi, il est unique, c'est le roi, il est singulier, il n'y a qu'un seul roi pour nous, pour pour Israël d'abord, mais pour ceux qui croient au Christ, c'est-à-dire que le Christ n'est pas un autre Seigneur que Dieu. Le Christ est Dieu. Il est l'unique Seigneur. Il est, euh, et cet unique Seigneur, c'est le Christ, le Fils, avec le Père et l'Esprit-Saint, qui sera notre roi. Et s'il est appelé roi, c'est que tout lui est soumis. Dieu est roi sur toute la terre. Euh, Thomas dit euh, le Christ est lui-même roi de toute la création, mais de façon spéciale, on dit « ton roi », voici « ton roi », c'est-à-dire le roi de l'homme, pour quatre raisons. En raison de la ressemblance de son image en nous, deuxièmement, en raison de l'amour particulier qu'il nous porte et qu'il nous a manifesté sur la passion, en raison de la sollicitude et du soin particulier qu'il a pris de nous en venant nous libérer du péché, et en raison de sa communion avec la nature humaine. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment notre roi. Il est le roi de l'univers, le roi des nations, mais c'est notre roi, parce que, en raison de tout ce qu'il nous a apporté. J'applique ici, euh, après avoir vu ce, ce, ce petit verset, euh, pour finir, euh, à la, la, au cœur de l'oracle, qui est de nous décrire ce que fait ce roi ce qu'il qu accomplit, et avec le point central du sang de l'Alliance, euh, qui, qui en fait euh, montre que le combat en question, c'est vraiment un combat qui instaure une alliance nouvelle. Euh, je cite à nouveau Thomas, « Il fallait que celui qui devait venir soit revêtu de la puissance royale sur toute chose, car jadis la loi fut donnée aux Juifs, et ils étaient appelés le peuple de Dieu à un titre particulier. Mais ils avaient la mission d'amener tous les hommes au salut. C'est ce que l'on voit dans, la, dans ce que dit, euh, dit Zacharie, lorsque on, on voit que Dieu se sert d'Ephraïm et de Juda, comme d'un arc pour frapper les autres nations. Hein, Ou il se sert de Jérusalem euh, euh, en, en vue de l'extension du salut. Donc, euh, c'était par les, les Juifs que Dieu amenait tous les hommes au salut. « Il fallait donc que le roi soit aussi celui de tous, afin de pouvoir les sauver tous. Il est bien tel celui qui est venu à nous. Euh, » Et Thomas cite ici, il y a deux textes. D'une part, avant le Christ, le psaume 2, « Demande, et je te donnerai la nation en héritage, pour domaine les extrémités de la terre. » C'est exactement ce que décrit euh, Zacharie. Et, euh, et or, or, ce qui était annoncé avant le Christ, on voit que le Christ nous dit que cela s'est accompli au moment où il s'élève, au moment où il quitte la terre, à la fin de Matthieu, Matthieu 28, quand il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Donc, ce qui veut dire que ce, cet héritage de toutes les nations a été acquis dans l'entre-deux. Et l'entre-deux, c'est la passion. C'est par la passion, le Christ a passé sa Pâque, et dans sa Pâque, il a reçu cet héritage des nations. Et donc, on voit comment c'est un roi en plein combat que nous présente Zacharie, et Zacharie précise l'objectif de ce combat. « Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance », « J'ai retiré tes captifs de la fosse et du lac où il n'y a pas d'eau. » Nous revenons à ce texte qui nous a arrêtés jusqu'à présent, hein. c'est euh, « captifs. Et je voudrais pour finir citer ce, ce texte de Thomas qui en fait retrouve les deux sens que l'on a vus, à la fois la descente aux enfers, mais aussi le sens d'Augustin, avec une dimension plus liée à la vie euh, chrétienne, sacramentelle. Voici ce qu'il dit. « La passion du Christ fut comme la cause universelle du salut du genre humain, tant pour les vivants que pour les morts. Donc, ici, c'est vraiment l'œuvre pour ceux qui vivent, mais aussi pour les morts. Or, pour qu'une cause universelle soit appliquée à des effets particuliers, il faut quelque chose de particulier. Donc, la passion, c'est la source universelle de salut, mais elle ne produit son fruit que si elle est reçue chez quelqu'un. Il faut appliquer ce remède. C'est pourquoi, de même que l'efficacité de la passion du Christ est appliquée aux vivants par les sacrements qui nous configurent à la passion du Christ, ainsi a-t-elle été appliquée aux morts par la descente aux enfers. Donc c'est en réalité la même chose dont il n'est pas question. La descente, le Christ qui descend dans cette cette vallée, dans cette fosse du lac, c'est à la fois pour tirer ceux qui sont morts, et pour, par les sacrements, appliquer les sacrements à ceux qui ont besoin d'être ra rapportés, relevés de, et, et, et, et libérés de leur captivité. C'est dans cette perspective que Zacharie dit, il a délivré les captifs de la fosse par le sang de son alliance, c'est-à-dire par sa passion. Voilà la, la, la lecture qu'on peut tirer de euh, ce texte. Adiutorium nostrum in nomine domini cui fecit celum et teram.